Salut bienvenue, petit tuto question-réponse consacré à Inkscape. On m'a posé la question de savoir s'il était possible d'organiser plusieurs espaces de travail dans Inkscape Et puis comment euh, mettre son petit logo sur un t-shirt et pouvoir modifier la couleur du t-shirt. Alors dans un premier temps je vais vous montrer comment utiliser le fichier, celui-là que je mettrai à télécharger en bas de la vidéo. Euh, comment mettre le logo au bon endroit puis comment changer la couleur du t-shirt. Donc pour cela on va tout de suite aller dans Objet calque-objet de façon à faire apparaître la fenêtre calque-objet. Je vais agrandir un petit peu. Donc il y a deux calques. Le calque préparation, sur lequel il y a tous les éléments qui sont ici, voilà, qu'on peut masquer et démasquer. Et puis le calque t-shirt, donc je vais cliquer ici. Et puis là, on voit qu'il y a euh, trois groupes. Un groupe texture que j'ai verrouillé, qui vaut mieux pas toucher. Un groupe illustration dans lequel on va pouvoir glisser notre illustration. C'est-à-dire que ici, j'ai plusieurs illustrations. Je vais les copier et puis je vais les mettre à cet endroit-là. Et puis un autre euh, groupe qui s'appelle couleur. Alors le groupe couleur, on peut cliquer ici par exemple sur la couleur noire, ce qui change la couleur de notre t-shirt. Et puis si je reclique, ben, automatiquement j'ai la couleur du dessous qui s'affiche, à savoir la couleur blanche. Si je clique sur la couleur blanche, eh j'ai la couleur ivoire qui apparaît dessous, et ainsi de suite. Alors petite astuce, je clique sur l'œil, je laisse le bouton gauche de ma souris appuyée, puis je déplace vers le bas, ce qui permet de faire défiler, l'ensemble des couleurs voilà jusqu'en bas et on va faire la même chose c'est à dire que là si je veux faire apparaître je clique, je déplace vers le haut et je peux comme ça faire apparaître les différentes couleurs du t-shirt et puis voir un petit peu comment mon logo euh, se comporte avec ces différentes couleurs là et on voit que sur, avec la couleur noire ça fonctionne pas du tout Donc, je voulais vous montrer également comment mettre une illustration au niveau de, du groupe illustration là je clique sur mon illustration, je vais dans édition, copier je clique ici, alors automatiquement Inkscape me sélectionne le calque t-shirt, je double clique voilà, ce qui me permet de rentrer dans mon groupe et d'être au niveau des trois groupes qui sont là. Et si je double-clique encore une fois, au niveau de mon illustration là, je rentre dans le groupe illustration. Et c'est à cet endroit là que je peux venir coller mon image. Donc je, je me mets ici, puis je fais CTRL V tout simplement. Alors là j'ai le magnétisme qui m'embête, je clique ici pour désactiver le magnétisme. Je clique sur la petite flèche, là j'appuie sur CTRL SHIFT pour agrandir la taille de mon illustration. Et euh, j'oublie pas de venir supprimer euh, voilà, cette illustration là qui ne m'intéresse pas. Alors petite erreur, mon illustration, donc celle-là c'est la june. Voilà, et eh bien en fait je suis rentré un petit peu trop dans le groupe. Ce groupe-là je vais devoir le remonter, alors c'est facile, hein. je clique dessus, je le déplace, et lorsque je suis bien au-dessus, vous voyez j'ai une zone verte qui apparaît, je relâche. Voilà. Et celle-là, cette autre illustration, soit je la masque, soit je la supprime. Alors pour la supprimer on clique sur la petite croix qui est là, voilà. Allez, je fais un deuxième test, par exemple, avec cette illustration, CTRL-C, je clique, donc je suis ici, je double-clique, je rentre au niveau du groupe illustration, je double-clique encore, voilà, et je fais CTRL-V. Et là, l'illustration, elle est bien placée. Elle s'appelle illustration, d'ailleurs, je vais pouvoir l'agrandir, comme ceci, et venir supprimer la june. Maintenant, euh, je vais vous montrer comment... Euh... Organiser les différentes pages dans un nouveau document Inkscape. Donc pour cela, je vais dans Fichier, Nouveau, je vais dans Affichage, on va choisir plein écran. On décoche ici écran large de façon à avoir les mêmes pixels que moi disposés en haut. Alors comme d'habitude, pour zoomer, c'est plus, pour dézoomer, c'est moins. Et pour se déplacer dans notre document, je clique sur la molette, je reste appuyé et je peux comme ça déplacer mon document. Puis si j'appuie sur 5, mon document vient se mettre précisément aux dimensions de ma fenêtre. Donc je clique ici sur l'outil page et je vais rajouter plusieurs pages. Donc je vais rajouter une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Donc j'appuie sur « moins » pour dézoomer, voilà, il y a bien mes cinq pages. Donc cette page-là, je vais la mettre au-dessus, donc je clique dessus, je la déplace, voilà, je la mets à cet endroit-là à peu près. Je vais cliquer ici sur le petit carré, et je déplace vers le bas pour réduire la page. Pareil pour celle-là, voilà, hop, comme ceci, je réduis. Puis cette page, je vais la mettre un petit peu plus grand. Alors on a ici la possibilité, en cliquant sur la petite flèche, de choisir par exemple le format A3, et puis en cliquant là-dessus, on passe du mode portrait au mode paysage. Je vais vous montrer une autre petite astuce. Par exemple ici, si je prends le t-shirt, je fais un CTRL-C, je reviens sur ce document, je fais un CTRL-V. Voilà, j'ai posé mon t-shirt. Et si je souhaite adapter mon document derrière aux dimensions de mon t-shirt, eh le raccourci c'est CTRL-SHIFT-R. Automatiquement, vous voyez, mon document derrière s'est mis aux dimensions de mon t-shirt. On va pouvoir ajouter éventuellement des marges. Donc Je clique ici sur l'outil page, je clique ici sur la page, voilà, elle est sélectionnée. Et je peux par exemple ajouter 10 mm, j'appuie sur Entrée. Alors là vous voyez, il y a un petit rectangle bleu qui s'est mis. Et maintenant, en sélectionnant mon t-shirt, si je fais CTRL-SHIFT-R, j'ai le document qui s'est adapté, mais avec une petite marge en plus. Voilà, donc pour ce petit tuto rapide, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.